La chaîne d'énergie Définition La chaîne d'énergie permet de décrire la circulation et la transformation de l'énergie dans un objet. La plupart des objets ont besoin d'énergie pour fonctionner. Cette énergie peut changer de forme une ou plusieurs fois. Elle est parfois stockée pour être distribuée aux organes qui en ont besoin. Elle se compose de quatre blocs fonctionnels. Alimenter, distribuer, convertir, transmettre. Le bloc alimenté peut être aussi changé en bloc stocké. On représente la chaîne d'énergie par un schéma en bloc fonctionnel comme ci-dessous. On indique en premier l'énergie d'entrée. Cette énergie qui est utilisée pour faire fonctionner l'objet. Ça peut être de l'énergie électrique, de l'énergie fossile, de l'énergie mécanique ou cinétique. Le bloc alimenté. C'est le ou les éléments qui permettent d'alimenter en énergie l'objet. Exemple, pile, batterie, bloc d'alimentation, réservoir, panneau solaire. Le bloc distribué. C'est les organes qui ont pour rôle de contrôler et de gérer la quantité d'énergie nécessaire à l'objet pour fonctionner. Exemple, interrupteur, électrovanne, contacteur. Le bloc convertir, c'est la fonction qui permet de transformer une énergie en une autre, en rapport avec l'action attendue de l'objet. Exemple, moteur, ampoule, LED, buzzer, résistante chauffante, dynamo. Le bloc transmettre. Cette fonction a pour but de transmettre ou de transporter l'énergie d'un organe à un autre. Exemple engrenage, poulie, courroie, chaîne, embrayage, réducteur, cône de sirène, pompe de vidage. L'énergie de sortie c'est l'énergie qui va effectuer l'action qui réalise la fonction d'usage de l'objet. énergie thermique pour un radiateur, énergie mécanique pour tout.